Cette réalisation entre dans le cadre de la coopération espagnole à travers le projet intitulé Action humanitaire de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition infantile dans la région de Segou. À Tuminian, c'est dans cet enceinte du centre de santé de référence que se dresse pour la première fois dans le cercle une unité de pédiatrie et son équipement. Le bâtiment principal d'un périmètre de 159,64 m2 est composé de deux salles d'hospitalisation, de quatre lits, une salle de soins, un bureau avec toilette, une salle de garde, un un magasin, une cuisine, un hangar de démonstration nutritionnelle et un bloc de latrines. Par cette réalisation de pédiatrie et son équipement, Solidaridad Internationale Andalusia exerce un rôle important de prévention, de détection et de traitement des maladies peuvent affecter la santé des enfants du cercle de Tomia. Le centre de santé de référence de Tomia traite chaque année des centaines de petits patients pour des urgences pédiatriques, d'où la nécessité d'avoir un bloc de pédiatrie pour la prise en charge des enfants qui sont la plupart du temps référés dans d'autres formations sanitaires. Nous sommes une structure qui n'a pas d'unité de pédiatrie. Les enfants étant l'avenir de demain, donc vous conviendrez avec moi que la prise en charge va être amélioré avec cette unité. Vu qu'on prend les gens par ordre d'arrivée par urgence, donc si les enfants et les adultes sont consultés au même endroit, donc le temps d'attente va être un peu long. Ça peut même décourager les, les femmes à venir avec les enfants plus tôt. Selon l'autorité préfectorale, le projet très cher à Touminia va améliorer l'état de santé des enfants et en particulier celui des populations du cercle en général. J'ai failli verser des larmes de joie au oh non. De l'ensemble des populations du cette de Tomina, nous voudrons bien remercier les partenaires. La toute nouvelle unité de pédiatrie de Touminia, financée par l'Agence Andalus de coopération internationale pour le développement à travers Solidar International Andalysia, à 30 millions de francs CFA, va contribuer à réussir la protection de la femme enceinte et celle des enfants.